Hello, hello Bienvenue Il est midi et demi. <rire> je n'avais qu'une seule peur depuis ce matin, c'est me tromper d'heure pour me connecter. Vu le nombre de fois où je me suis connecté à 13h30, ou bien à 13h, donc c'est bon, il est midi et demi et vous êtes déjà ouf, très nombreux à être là. Est-ce que vous me voyez Est-ce que vous m'entendez Est-ce que tout fonctionne avant que j'aille plus loin même si bon, là je commence à expérimenter à peu près la plateforme. Delphine est déjà là, yeah Gilles, oui je suis toujours à l'heure, c'est ça un obsessionnel Chloé est là, yeah Carole, Cécile, parfait c'est parti, yes Et si José est là, Annie, Sandrine, yeah Bon, bah alors là on est bon, on est bon, on est bon Alors jeunes gens, c'est le deuxième rendez-vous dans cette semaine que j'ai mis sous le signe de, des émotions. Je pense que c'est d'ailleurs à peu près le thème qui va nous occuper jusque à l'été. Parce que, euh, bon, il y a plein de raisons. D'abord, parce que c'est quelque chose qui, moi, euh, m'habite et me, me, me nourrit, sur lequel je réfléchis depuis des années. Et puis, parce que c'est vrai que de plus en plus de personnes venaient me voir ces derniers temps, venaient me voir virtuellement, en me disant, tu devrais faire des trucs en ce moment. Euh, les gens sont très euh, euh, attentifs à leurs émotions. On voit bien qu'il y a des émotions qui partent dans les tours. Euh, le, le, le confinement, le deuxième confinement, le troisième confinement, les gens n'en peuvent plus. Bref, il est urgent de revenir à euh, des repères. Alors, je vous ai dit, c'est la deuxième session. Pour ceux qui euh, ont raté ou qui ont eu le replay, mais ne l'ont pas encore regardé, je vous rappelle que euh, mardi, je vous ai fait un, une demi-heure sur euh, communiquer vu comme un jeu et pourquoi est-ce que l'envie et donc la joie devaient être au cœur d'une communication efficace. Aujourd'hui, donc deuxième temps, avec une heure complète dédiée à comment est-ce que dans les situations de stress fort on, on, on peut faire pour ne pas devenir hypersensible et donc perdre progressivement sa rationalité et le troisième temps s'il ben, va falloir que vous restiez jusqu'à la fin de cette heure pour que euh, ben, je puisse vous annoncer le troisième temps bon je vais un peu cramer le, parce qu'il y en a certains qui sont déjà au courant mais c'est à la fin de ce webinaire que je vous annoncerai le lancement d'un nouveau programme d'un nouveau training spécial sur les émotions alors euh, les, les, les bonjours continuent à s'accumuler, c'est top. Sachez que chaque fois que le webinaire est fini, je reprends tout, justement, tout le début du chat et surtout quand je vois qu'il y a des gens qui se connectent depuis le Canada. <rire> c'est une de mes joies, alors là, je vous le dis, une de mes joies fortes en ce moment, Karine aussi est là depuis le Canada, euh, euh, c'est de penser qu'il y a des gens qui, en ce moment, se connectent à 7h30 ou 6h30 je sais plus, mais il est très tôt au Québec. Euh, Karine, est, euh, 6h30, Karine, je vous admire. Et sachez donc que pour tous ceux qui ont regretté de ne pas pouvoir se jeter sur un sandwich, il ben, y en a en ce moment, ils sont en train de touiller vaguement leur café. Bon, alors, euh, la question de la prise de contrôle de notre cerveau, le titre de ce webinaire, la question de la prise de contrôle de notre cerveau par des émotions qui partiraient en surrégime. C'est absolument normal que cette question se pose en ce moment, parce que, en ce moment, je, je vous l'ai dit dans une newsletter, peut-être certains ne l'ont pas lu, il euh, y a un truc qui me frappe, c'est que et je ne l'ai pas lu euh, ailleurs, donc c'est que nous sommes en train de rentrer dans la deuxième année de cette période exceptionnelle de la crise sanitaire, et donc en fait, nous sommes en train de repasser par des événements que nous avons déjà vécu une fois dans un contexte exceptionnel. Je me suis rendu compte de ça au moment de Pâques, qui pour moi catholique est une fête hyper importante, et en particulier théoriquement une fête qui se fait en famille. C'est peut-être le cas pour certains d'entre eux. Et je me suis rendu compte que c'était la deuxième fois que je ne pourrais pas voir les gens de, de ma famille. Et donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est comme dans un deuil où... On part une première fois par quatre saisons où on se rend compte qu'on n'est plus avec la personne qui est morte. Et en fait, la deuxième fois, eh ben c'est le moment où on doit accepter que, oui, dorénavant, on est rentré dans une nouvelle réalité sans cette personne. Et eh ben là, c'est un peu ça qui est en train de se passer. Nous sommes en train de visiter pour la deuxième fois des moments forts de nos vies, et nous le faisons pour la deuxième fois, mais en même temps, nous ne pouvons pas prendre de nouvelles habitudes parce qu'on nous explique en permanence mais vous, c'est pas la peine de, de, vous y faire. De toute façon, c'est bientôt fini. Le vaccin, et puis si c'est pas tel vaccin, ce sera tel autre vaccin, etc., etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est que, on passe notre temps à vivre et à empiler des couches de provisoires. Donc, on a, on, on, nos anciens repères, on commence à vraiment être assez lointain, Et en même temps, on ne peut pas s'en construire de nouveau puisqu'on nous explique que ça sert à rien. Donc, avec cette perte de repères, comment faire? Je vous ai donné un, tout un, une, une Bonne grosse dose d'outils autour de la structuration du temps. Pour ceux qui veulent retrouver ça, c'était au moment du début du premier confinement où j'avais écrit, une, je pense, une demi-douzaine d'articles sur pourquoi est-ce que la structuration du temps est aussi essentielle. D'abord, en partant des écrits d'Éric Dernes, le fondateur de l'analyse transactionnelle, et puis après, en interviewant un certain nombre de grands spécialistes du confinement, tels qu'un euh, un ancien des forces spéciales, un patron de sous marin euh, un, le père abbé d'une abbaye bref, des gens qui ont l'habitude d'être confinés. Et le point commun entre tous ces gens, c'était, attention, il faut savoir structurer son temps. Donc ça, c'est la première chose. Mais aujourd'hui, le deuxième repère sur lequel, justement, je pense qu'il est important de revenir, eh ben, ce sont nos émotions. Parce que ce que je veux vous montrer pendant cette heure, c'est que nos émotions, ce sont des, des repères, des indicateurs extrêmement efficaces et qui, en plus, ont un immense intérêt, c'est que nous les avons à l'intérieur de nous. Donc, ils, ils, sont, ils sont toujours là et les émotions continuent à être là, même si nos repères externes, eux, ont commencé à voler en éclats. Ok Donc, aujourd'hui, paradoxalement, ce titre va être de vous montrer que les émotions peuvent et doivent revenir au premier plan de nos préoccupations parce que ce sont des indicateurs super intéressants et super importants. Alors, euh, qu'est-ce que... Oui. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est... Euh, Peut-être quelque chose que vous n'avez jamais entendu euh, ou dont vous n'avez jamais entendu parler, qui s'appelle la boucle positive des émotions. En gros, euh, je veux vous montrer dans cette partie que une émotion est un processus euh, sain, positif, qu'il n'y a pas d'émotion négative, ça n'existe pas, que c'est un, un processus positif qui met en jeu un certain nombre de composantes de notre personnalité, mais dont le but ultime est de nous ramener vers le bien-être. Voilà pourquoi ça s'appelle la boucle positive des émotions. Et donc, remettre ce pilier-là pour vous montrer qu'est-ce qui se passe ensuite quand ça part en vrille, par exemple dans des situations de stress fort. Pour ça, un petit coup de définition. La, euh, la définition que j'ai prise, qui est dans un bouquin vachement bien d'un monsieur qui s'appelle Christophe André, que vous connaissez peut-être, c'est un, un des, des grands euh, gourous, une des grandes figures de proue de la méditation en France. Bon, C'est aussi un psychanalyste et un psychothérapeute remarquable. Qui a bossé pendant très longtemps à Sainte-Anne et qui est en particulier spécialisé dans euh, les peurs, les angoisses, les phobies. Et donc, Christophe André, avec son copain François Delors, euh, ont écrit un bouquin sur les émotions. Et dans ce bouquin, ils donnent une définition que je trouve vachement bien. Ils disent Une émotion, c'est une réaction soudaine de tout notre organisme, réaction soudaine de tout notre organisme, avec des composantes physiologiques, notre corps, cognitives, notre esprit, et comportementales, nos actions. OK Donc, Processus soudain, très court, très bref, avec qui met en jeu nos émotions, côté corps, notre réflexion, nos pensées, cerveau, processus cognitif et nos comportements, actions. Ce qui est important dans cette définition, c'est déjà le mot de soudain. Là aussi, je vous en ai déjà parlé, mais c'est une des caractéristiques fondamentales des émotions et c'est probablement ce qui les différencie le plus des, des sentiments. Je ne sais plus de qui est cette citation, mais je la trouve aussi assez éclairante. Les sentiments, c'est ce qui reste après les émotions. Quand euh, le, la caractéristique fondamentale d'une émotion, c'est que c'est très court. Il y a un événement qui se produit, une émotion se manifeste dans notre corps. Après, quand, euh, euh, quand euh, on, on a l'impression d'être toujours dans l'émotion, en fait non, on n'est plus dans l'émotion, on est dans un, un dérivé ou une composante de plusieurs émotions, un truc qui reste après, et ça, ça s'appelle un sentiment. Donc, euh, la première chose, donc, c'est ça, c'est le fait que ce soit soudain très court, très bref. La deuxième chose, c'est que les émotions sont universelles. Le premier, enfin, en tout cas, les émotions de base. Le, le truc qui est, un, le premier qui s'en est rendu compte, c'est un monsieur, vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Charles Darwin, qui, en étudiant un certain nombre de, de, de peuples et aussi un certain nombre d'animaux, s'est rendu compte, il a eu cette intuition, qui a été confirmée beaucoup plus tard, qu'il y aurait un certain nombre d'émotions de base, et qui traverserait les cultures, qui se manifesterait physiquement quelle que soit la culture. Là où euh, donc cette intuition a été confirmée par un monsieur qui s'appelle Paul Ekman, E-K-M-E-N. Et Paul Ekman est euh, un chercheur qui, à la, pour au début de ses recherches, il a pris des, euh, des, des photos de visages de euh, White anglo saxons Protestants et, et dans un certain nombre d'émotions. Il les a emmenés en Papouasie Nouvelle-Guinée. Il les a montrés à des Papous, et puis il a fait la même chose dans l'autre sens. Et il s'est rendu compte que, effectivement, en fait, les émotions étaient reconnues avec des cultures pourtant très très très éloignées. Bon, il a un peu raffiné, voire même beaucoup raffiné, et en particulier sur le processus d'identification des émotions sur le visage. Et c'est à la base d'une série que vous connaissez peut-être qui s'appelle Light to Me. Euh, si vous l'avez jamais vu, faut la revoir. Euh, première saison, deuxième saison, vachement bien. Troisième saison, nulle. Et du coup, la, la série s'est arrêtée. C'est dommage parce que c'était vachement bien. Bref, donc Polikman et Polikman, Alors, je vais vous montrer. Il euh, y a, y a c'est assez marrant, mais c'est un truc qu'on retrouve très régulièrement. On montre euh, des photos de, de visages mises dans un certain nombre d'émotions et, en général, les gens n'ont aucune difficulté à les repérer. Alors, attention les jeunes gens, attention, attention. On va voir si ça marche. Yes. Voici donc euh, six émotions de base. Vous voyez bien que en haut, je pense que vous n'avez pas besoin. de la, En haut à gauche, vous n'avez pas besoin de la légende pour voir que c'est la colère. Ensuite, juste à côté, le 2, alors regardez bien le 2 et le 4, peur et surprise sont assez proches. Et dans les logiciels de reconnaissance faciale euh, aujourd'hui, les logiciels euh, par ordinateur, en tout cas les versions gratos que vous pouvez trouver sur Internet, souvent la peur et la surprise sont confondues par les machines. Bon, les, le, le logiciel qui vous identifie à l'entrée d'une banque ou qui vous identifie à l'entrée euh, d'un de, de, ministère bien sécurisé, lui, il se trompe pas. Euh, le 3, donc en haut à droite, le dégoût, puis au, au centre, en bas, la joie et en bas à droite, la tristesse. Peur, joie, colère, dégoût, tristesse et surprise. Voilà les six émotions de base. Alors après, vous en avez d'autres versions. Hein. Si jamais la machine accepte <rire> de me montrer la suite. Alors, attention, jeune gens on va voir si ça marche. Yes En voilà une autre version. Donc, on a bien colère, joie, dégoût en haut, suivi de surprise, Tristesse et peur en dessous, ok, etc., cetera, et cetera. Donc, moi, ce qui m'importe ici, c'est de vous. Euh, c'est juste des exemples pour vous montrer que ces visages, c'est, ça fait partie des recherches de Paul C'est ça qu'il a utilisé pour se trimballer dans les cultures. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'expression euh, euh, faciale, physique des émotions est la même, quelles que soient les cultures. Bien évidemment, après, dans les cultures, il y a un rapport à l'émotion, une facilité d'accès ou une interdiction des émotions, et aussi une expression euh, plus ou moins euh, forte sur euh, dans, dans les corps. Mais sinon, factuellement, les, les muscles qui sont activés, ce sont les mêmes. Alors, si je reviens sur ces six émotions, nous, euh, en, quand on bosse plutôt d'un côté psychothérapeutique ou quand on bosse vraiment au niveau de la communication, les quatre qu'on retient sont... Peur, joie, colère, tristesse, dégoût, surprise sont moins intéressantes pour euh, l'analyse des comportements. Je vous ai dit tout à l'heure dans la définition, composante physiologique, composante corporelle, donc, puis composante pensée et enfin composante comportementale. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que les trois se manifestent pas au même endroit. Je vous montre. Si je vais tenter de faire un dessin qui fonctionne, oups. Attention les yeux, on va voir si ça marche. <rire> Donc, oups, il tente, il rate. <rire> ne bougez pas, ne bougez pas, ça va marcher. C'est bien la peine de t'entraîner pendant des heures, mais tu sais vraiment, rien. Ah là là. J'aimerais bien comprendre pourquoi, quand c'est moi, ça ne marche pas. <rire> ne bougez pas. Est-ce que vous êtes toujours là Oui. Je veux bien des, euh, des, le film Pixar, vice versa. Bah ben oui, bien sûr, remarquable. Alors, on reprend, on reprend. Je pense que le fait, l'ordi, il a buggé. Ne bougez pas. Je veux. Parfois, je suis un tout petit peu têtu, donc je retente. <rire> je... C'est là que brutalement, en fait, tout le monde s'en va. Ils sont tous partis. Ok, alors voici ça, rond central, émotion. Ok Les émotions sont un processus qui lui est physique, sur lequel nous n'avons pas la main. C'est strictement incontrôlable. Ok Suivi de pensée. Et là, je vous le mets d'un point de vue chronologique. Hein. Pensée, là, c'est un processus sur lequel nous ne pouvons pas nous empêcher de penser, en revanche, nous pouvons piloter nos pensées, nous pouvons contrôler les pensées. Exemple, c'est euh, ce qu'on fait, euh, ce qu fait quand on s'entraîne à méditer. Au départ, c'est extrêmement compliqué d'arriver à se concentrer uniquement sur sa respiration, mais au bout d'un moment, progressivement, on se rend compte que oui, effectivement, on a la main, on peut piloter ses pensées. En revanche, débrancher les pensées, ça c'est un mythe. Troisième composante, les comportements. Si on va même tenter un coup de fou, <rire> je ne sais pas du tout pourquoi je fais ça, ça ne va forcément pas marcher, mais si je tente de mettre tout ça en couleur, et que oops, derrière, on est sur les pensées, et enfin sur les comportements, Ce qui m'importe, pourquoi je vous mets ça en trois couleurs Parce que, en fait, ce qui est strictement des émotions ici, je n'ai pas la main dessus, c'est un processus physique incontrôlable. Les pensées, je, je peux les piloter, mais en revanche, je ne peux pas euh, m'empêcher de penser. Les comportements, je suis plein, pleinement, entièrement responsable. Voilà pourquoi je peux, au regard de la justice, être condamné pour un comportement, pour avoir insulté quelqu'un pour l'avoir euh, euh, lui avoir tapé dessus. En revanche, je ne peux pas être condamné pour avoir eu des émotions ou des pensées. Vous me suivez jusque-là? Ça va? C'est clair euh, ce, sur ce principe-là? Donc bien faire la différence entre euh, émotion, processus physique, chimique, pensée, processus cognitif, je peux le piloter, mais je ne peux pas euh, m'en empêcher. Et enfin, les comportements, là je peux. Contrôler, m'empêcher de mettre une tarte à la personne même si j'en ai très envie. Et au contraire, il va falloir savoir comment gérer tout ça depuis le processus physique jusqu'au comportement. Yes Alors, une fois que ça c'est dit, la boucle positive de l'émotion, et là, attention jeunes gens, il retente. <rire> Mais j'aimerais bien parce que je me suis quand même bien entraîné et je pense que c'est vraiment important que je vous le montre. La boucle positive de l'émotion, c'est quoi C'est... Je pars d'un bon usage des émotions. Et on va voir comment ça marche. Je pars du bon usage des émotions. Depuis ce bon usage des émotions, en partant de leur, leur identification, je vais aller jusqu'à une rationalité, un fonctionnement des pensées, qui va être préservé. Vous voyez le rapport avec le titre de ce, de, de ce webinaire. Puis, comme ma rationalité va être préservée, j'ai quand même vachement plus de chances de prendre des décisions sainement. Ok Puis, si je prends des décisions saines, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va se passer que je vais avoir, oups, <rire> si je fais mon trait ici, ça va pas le faire. Je vais avoir un bien-être et une estime de moi qui vont augmenter. Ça, c'est la promesse de la boucle de l'émotion qui fonctionne. Et ceci jusqu'à quoi ben Jusqu'au prochain événement qui, de nouveau, va déclencher une émotion, etc. etc. Yes Si, donc, je retente, là, j'ai une émotion bien gérée, bien identifiée, et je, je sais ce que j'ai euh, les bons indicateurs pour savoir quelle est l'émotion qui s'active. Ensuite, je réfléchis, qu'est-ce qui a provoqué ça, et du coup, qu'est-ce que je dois en faire. C'est une des raisons pour lesquelles vous êtes venu ici. Ensuite, je me dis donc, ce que j'ai à faire, c'est ça. Ben, la promesse de tout ça, c'est qu'au final, j'ai une chance d'avoir un bien-être et donc une estime de moi renforcée à l'issue. Ceci jusqu'au prochain événement. Ça va jusque là Yes J'ai eu l'impression. <rire> ouais. Pour nous donner un exemple pro concret, j'y vais, vais euh, Raïssa, euh, pour Je pense que ça sera plus utile une fois que je vous montrerai la boucle émotion par émotion. Donc, une fois que je vous ai parlé de cette boucle positive. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est de vous dire que donc, il n'y a pas d'émotions négatives. Ça n'est pas possible. Il n'y a que des émotions positives qui ensuite peuvent être mal identifiées, mal interprétées, mal agies. Et du coup, on peut considérer que oui les conséquences ont été négatives. Mais l'émotion en elle-même n'est pas négative. L'émotion, c'est un indicateur, petit 1, hein, deux, il se passe quelque chose entre moi et l'environnement, il y a un truc qui a changé, c'est ça ce que j'ai appelé un événement. Et petit deux, ça nous donne l'énergie pour réfléchir, agir, de manière à corriger les conséquences de cet événement et rétablir notre bien-être. Yes Donc, euh, Bruno, oui, les émotions, évidemment, c'est ça, les émotions ne peuvent pas être positives, euh, pardon, les émotions ne sont jamais négatives, elles peuvent éventuellement être désagréables. Exemple, peur, joie, colère, tristesse, bah il y a la joie qui est agréable, et il y en a les trois autres sont désagréables. Mais en aucun cas, elle, la, la peur, la colère et la tristesse sont, sont négatives. C'est pourtant ce qu'on nous a souvent fait croire quand nous étions petits. Et c'est là où je, on, on va y venir. ok Donc, je reprends ces, ces quatre émotions, je vous ai dit rapidement, une émotion, ça nous indique quelque chose et ça nous donne l'énergie pour changer. Il y a une autre manière aussi de voir ça, c'est Carlo Moiso, M-O-I-S-O, un grand psychothérapeute, qui a parlé de les émotions, c'est la prise de conscience de limites. Et je trouve ça très, très éclairant. Donc, je vais vous montrer pourquoi. Prise de conscience de limites veut dire quoi La colère, c'est la prise de conscience, nous prenons conscience des limites des autres. C'est-à-dire, nous prenons conscience que les autres, le reste de l'univers et en particulier les autres les autres êtres humains ont des limites qui viennent interférer avec les nôtres. Et donc, la prise de conscience de ces limites, il y a allumage de la colère qui dit oh, « oh, oh, attends, là ça commence à trop rentrer chez moi. » Et donc, en même temps que nous prenons conscience des limites des autres, ben ça va nous donner l'énergie pour affirmer les nôtres. Ça va Donc, ça nous indique que… Alors, ça c'est la version élégante, maintenant je vais vous donner la version orélienne. La colère, ça nous indique qu'il y a quelque chose qui nous fait chier <rire> et ça nous donne l'énergie pour rétablir la frontière et de manière à ce que derrière, ben, on retrouve une situation euh, agréable, OK pour nous. Ça va pour la colère Continuez, hein, je, vous, je, je, vous, je lis du coin de l'œil. <rire> j'ai vu qu'il y a eu un moment un problème technique, j'ai vu qu'a priori ça s'est rétabli, je suis ravi. Alors, euh, la peur, c'est la prise de conscience de nos limites. C'est la prise de conscience, je suis en vélo en train de descendre pleine balle sur une pente et ça commence à accélérer un peu trop fort, c'est la prise de conscience que, oh, oh, oh, là, je suis peut-être en train de dépasser mes limites et donc de prendre des risques physiques, par exemple. Je vais, à un moment, la limite de ma tête va aller contre la limite du mur et, ou du, du bout du goudron et ça va peut-être mal se finir. OK, sur la peur, prise de conscience de mes limites. Et donc, à l'image de, il y a danger ici pour moi, et donc, énergie de soit se barrer vite, euh, sur le vélo, c'est freiner très fort et arrêter ce que je suis en train de faire, ou bien, ce qui est souvent oublié, demander de l'aide. La peur, c'est l'ouverture de la collaboration. Ok Troisième prise de conscience des limites, c'est la tristesse. La tristesse, c'est l'émotion liée à la perte. J'ai perdu quelque chose, que ce soit un être... Que ce soit euh, une occasion d'aller faire la fête parce qu'il y a le confinement, donc je suis triste, que ce soit euh, euh, euh, une, un espoir d'avoir un nouveau job, je suis triste, ok? Donc j'ai perdu quelque chose. Mais en fait, la limite qui est cachée derrière ça, c'est je me rends compte, en fait, que ma vie a une limite. La tristesse, c'est la prise de conscience de l'irréversibilité du temps. Ce qui est perdu, je si c'est perdu, je ne peux pas revenir en arrière. C'est ça la tristesse. Et donc en fait, la tristesse, ça nous indique j'ai perdu quelque chose, et ça va nous donner l'énergie pour aller chercher peut-être chez quelqu'un la consolation, ou euh, aller faire une activité qui va compenser celle que j'ai perdue. Donc en tout cas aller chercher quelque chose qui vienne faire pansement entre guillemets, qui vienne apaiser le sentiment de perte. Est-ce que ça va sur ces, ces trois-là euh, Colère, prise de conscience des limites des autres. Peur, prise de conscience de mes limites. Tristesse, prise de conscience de la limite de la vie et le fait que le temps ne va que dans un seul sens. Yes, jusque-là Yes, oui, Delphine, oui, Claire, Chloé, c'est super clair. Bon, alors je continue. Euh, il me reste la joie, bien sûr. La joie, c'est la seule, c'est peut-être pour ça qu'elle est agréable, c'est la seule qui n'est pas liée à une prise de conscience des limites. Parce que la joie, en fait, elle tient en elle-même. Le principe de la joie, c'est justement de profiter d'une un, situation, d'un moment euh, intense qui fait du bien. Et en fait, la joie, sa limite, elle la trouve en elle-même. C'est-à-dire que la joie, euh, si elle ne part, elle ne, ne bascule pas dans le partage, elle se dissout. La joie ne se ne, ne trouve son achèvement ou sa plénitude que en lien avec quelqu'un d'autre. La joie tout seul, au bout d'un moment se dissout. Ça va Donc, l'idée, c'est, euh, avec ces quatre... donc Et donc, la joie, pardon, je, je recommence. La joie, ça indique, tiens, là, il y a du bon, pour moi, et ça va nous donner l'énergie pour aller rechercher ça. C'est pour ça que, mardi, je vous disais, dans la communication, à la fin, dans une communication, à la fin, surtout, pensez à vous féliciter, pour que votre corps, votre mémoire, votre intelligence émotionnelle enregistre, ici, il y a du bon ». Et donc, la fois d'après, quand vous allez lui dire « on y retourne », il fasse « ouais, ça va, il est plus envie d'y retourner ». Ok, ça va jusque-là Bon, alors, euh, ça c'est la boucle positive. Donc l'émotion, c'est quoi C'est un moyen de me connaître moi, et c'est une porte ouverte, vers la relation à l'autre. C'est le support d'une relation à l'autre. À chaque fois, je vous ai donné indicateur énergie, énergie vers l'autre. OK Et donc une fois que j'ai fait ça, j'ai construit donc je quand une émotion, la boucle de l'émotion bien gérée dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est bonne connaissance de moi, construction de relations positives avec l'autre et dans la foulée, retour au bien-être et estime de moi augmentée, à mes yeux, à moi. Et bien évidemment, aux yeux des autres aussi. J'ai vu tout à l'heure que euh, voilà Gilles disait euh, « euh, La colère se déclenche quand l'autre ne respecte pas mes valeurs essentielles. » Nicolas répond « L'autre ne respecte pas quand on le laisse faire ne pas nous respecter. » C'est exact tout ça. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est de se dire, en fait, euh, qu'est-ce qui est en train de se jouer chez moi Qu'est-ce qui est en train de se jouer dans ma relation à l'autre Ok Alors, euh, une fois que je vous ai dit ça, qu'est-ce qui se passe quand la boucle déconne <rire> En fait, en fait, c'est parce que euh, si à un moment ou à un autre, dans la boucle que je vous ai décrite, il y a un blocage, alors l'émotion, qui est de l'énergie pure, d'où le, le, le mot, hein, mot verré en latin, c'est du mouvement, l'émotion, c'est de l'énergie pure, cette énergie, si elle n'est pas utilisée, eh ben, elle va toujours exister. Alors que si elle est utilisée, elle va disparaître puisqu'elle aura fait son office. Si elle n'est pas utilisée ou si elle est utilisée incorrectement, alors ça va avoir des conséquences négatives, elle, pour le coup. Exemple, je prends la peur. Et euh, le blocage peut être au niveau physiologique. Il y a des gens qui ont appris de manière tellement ancienne et tellement forte, ou bien ils ont subi tellement de peur énormes, archaïque dans leur enfance, qu'ils ont décidé, ils ont trouvé le moyen pour se protéger, de se couper des peurs. C'est-à-dire qu'ils ne ressentent même plus les manifestations physiques de la peur. Après, bien évidemment, il y a des gens qui ont décidé, et là, ça joue plutôt au niveau cognitif, que la peur, c'est pas OK. Et donc, par exemple, on a appris à plein de petits garçons que la peur, c'est vraiment nul. C'est pour les filles. Hein, Ça va Bon. Bref, ça fait partie des couillonnades qui traînent encore parfois dans l'éducation en fonction des sexes en l'occurrence, la peur bloquée, qu'est-ce que ça peut donner ben, Ça peut donner d'un côté des explosions, c'est toujours la même mécanique, hein. l'émotion, soit elle est bien utilisée, soit elle est euh, euh, bloquée, et donc soit ça part en explosion, soit ça part en répression. J'arrive à le tenir, tenir, tenir. Peur en explosion, ça donne des crises d'angoisse, des crises de panique, euh, ça peut donner euh, euh, des, euh, des, des, des manifestations physiques d'hyperventilation. Et puis la peur bloquée, Réprimé, et ben en fait, c'est ce que montre aussi Christophe André, ça peut donner des phobies, c'est-à-dire que l'objet de la peur s'est déplacé, j'ai peur du vide, alors qu'en en fait j'ai peur d'autre chose, mais j'ai sublimé cette peur, je l'ai mis sur autre chose, Je, j'ai je, je, peur du sang, j'ai peur des pigeons, j'ai peur de... Bon, ça c'est les phobies. Ça peut donner aussi des manifestations de stress intense, et ça peut donner aussi des manifestations somatiques, dans le corps, c'est des gens qui parfois partent en évanouissement, on des syncopes. C'est des peurs qui sont tellement réprimées qu'à un moment, le, le, le corps euh, disjoncte en fait. Donc, l'idée, c'est au lieu d'avoir la peur comme une possibilité de grandir, de rentrer en relation, de demander de l'aide, et, ben, et, et en plus de faire son usage, de me protéger, explosion, crise d'angoisse, peur, euh, répression, manifestation somatique et euh, phobie. Les colères. Bien évidemment, il y a des... Euh, par exemple, je parlerai après des émotions qui prennent la place de l'autre, mais si je bloque la colère, si je vais commencer par dire au départ, par exemple, non, non, je ne suis pas en colère, je suis un peu agacé, bon, ben, au bout d'un moment, comme l'autre en fait ne changera pas son comportement, puisqu'on lui a dit que j'étais juste agacé, ou que je ne suis pas, je prends ton point, je ne suis pas complètement d'accord avec ta vision du monde, au lieu de dire je suis en colère, et ben, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, la colère elle va exploser. Et là, évidemment, c'est la rage. Et on dit toujours la colère est mauvaise conseillère, c'est complètement crétin. La colère est très bonne conseillère comme les trois autres émotions. En revanche, la rage, oui, elle, elle n'est pas bonne conseillère parce que c'est là où ça devient, euh, euh, on perd totalement la rationalité, mais parce qu'on n'est plus dans l'émotion, on est dans quelque chose d'escaladé. Donc, la rage et les passages à l'acte, que ce soit claquement de porte, que ce soit euh, euh, coup, violence, insulte, tout ça, c'est les passages à l'acte. De l'autre côté, la répression, eh ben ça va être les bouderies. Les gens qui se taisent j'ai fait ça pendant très longtemps dans ma vie je pouvais rester silencieux pendant des heures des jours c'est absurde évidemment ça coupe la relation et euh, euh, ce dont je vous parlais à l'instant les râleries les énervements les, euh, les personnes qu'on qualifie de soupolais qui, qui, qui, qui parfois s'agace de rien etc bon ça c'est une colère réprimée. comme elles ne sont pas utilisées ça boue. du côté de la tristesse ben, en escaladé, ça donne les crises de larmes. Et en réprimé, ben, ça donne au bout d'un moment les dépressions. C'est des tristesses qui n'ont pas été utilisées, guéries. Du côté de la joie, en explosion, ça donne l'hyper-excitation. Donc, euh, des, parfois des, des, des espèces de, de trucs de purge, de, de euh, des qui d'ailleurs deviennent assez solitaires. J'ai une image, je pas pensé, mais je pense à certains... Euh, euh, Concerts de rock, euh, euh, festivals de rock auxquels j'ai pu par participer, voire même euh, techno, des trucs très très très très très très très très très très intenses, mais où en fait on est chacun dans sa bulle, on n'est pas du tout, on n'est plus du tout en relation avec les autres. On est éventuellement en communion, mais c'est est une autre forme de relation. Et puis bien évidemment, dans l'hyper excitation, parfois c'est les conduites addictives, alcoolisme, euh, drogue, tout ça, c'est je me mets dans une, une sorte de surjoie. Et de l'autre côté, répression de la joie, ben c'est des gens, ça s'appelle en analyse transactionnelle le scénario sans joie. Euh, la joie n'est pas autorisée. Ben, du coup, il va y avoir d'autres émotions qui vont se mettre à la place, ou plutôt d'autres sentiments, en particulier la dépression, voire des rages. Ça va sur ces, euh, ces, ces boucles déconnantes en fait des émotions quand on ne l'utilise pas correctement. Est-ce que ça vous parle? Yes, pour José, oui, cool. Donc, euh, une fois que je vous ai dit tout ça, le, le truc qui est important, donc, c'est que, en particulier en période de stress fort, mais plus je plus je bossais sur ce sujet, plus je me disais en fait, c'est valable à n'importe quel moment de notre vie, évidemment. Mais comme nous sommes en période de stress fort, comme en ce moment où en plus nos repères sont en train d'exploser en plein vol, alors ce qui se passe, c'est le moment où nous allons avoir tendance à avoir une boucle des, euh, des émotions qui va encore plus se dérégler, parce que les quelques habitudes que nous avions prises, qui nous permettaient peu ou prou de gérer, voire d'éviter les situations à risque pour nous, et ben là, tout ce, ce cadre de référence a été sévèrement secoué. Et du coup, il nous faut être en ce moment en particulier, encore plus que d'ordinaire, extrêmement attentif aux émotions, qui, que nous ressentons physiquement. Puis, une fois que nous l'avons identifié, tout de suite nous dire, ok, ça m'indique quoi Et là, on passe au, au cerveau, on passe au niveau cognitif. Je suis en colère. Je, je reprends maintenant l'exemple euh, que demandait euh, Raïssa. Je prends un exemple perso. Euh, euh, je, euh, En ce moment, j'ai bossé avec un très gros client à moi et une fois, deux fois, trois fois, les euh, factures n'étaient pas payées à l'heure. C'est-à-dire que j'avais parfois même, euh, il a fallu que j'attende 15 jours, 20 jours. Bon, une fois de... Et puis, je voyais bien que je devenais enragé. C'est-à-dire que je n'étais plus dans, dans, dans de la colère. C'est-à-dire j'envoyais des mails incendiaires, euh, je, je je râlais tout seul. Euh, il, fa... il a fallu une fois que j'arrête tout ce que j'étais en train de faire et que j'aille faire un tour de pâté de maison. Alors, euh, dans mon village, il est comme ça le tour de pâté de maison pour arriver à me calmer. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là Donc, je reprends, je dis, ok, l'émotion c'est quoi ben, à un moment, ça a été la colère. Là, j'ai déjà laissé escalader. Mais avant, c'était la colère. OK. Qu'est-ce qui se passe Il ben, y a ça qui me fait chier. Il y a facture qui n'est pas payée en temps et en heure. Et ça je sais que tu es une indépendante, il est possible que ça te cause. Je me dis, OK, de quoi j'ai besoin La colère, elle peut me servir à quoi ici ben, En fait, euh, il faut que ça change ça. Est-ce que j'ai la main, moi, tout petit, face à cette grosse société, pour qu'elle change sa manière de me payer j'ai essayé, j'ai testé, une fois, deux fois, visiblement, le message ne passe pas. Quelle option me reste-t-il ben De dire que je ne veux plus travailler avec eux. Alors là, peur de l'indépendant, oui, mais si si si je claque la porte avec eux, si j'arrête avec eux, euh, oh là là, euh, mais euh, c'est risqué quand même. Peur, regarde, deuxième boucle, peur, identification peur. Donc, ça veut dire qu'il y aurait un risque ici. Oui, il y a un risque. Il y a un risque que ce client, ben, en fait, c'est pas un risque, c'est une certitude, ce client, je vais le perdre. Le risque que je suis en train d'identifier, et c'est ça qui déclenche la peur, c'est que du coup, j'ai un problème financier dans mon business. C'est-à-dire qu'à un moment, arrêter avec ce client ait des conséquences négatives graves sur mon business. Est-ce que ce risque, et c'est là où il faut être dans le cerveau cortical, hein, le cerveau rationnel, est-ce que ce risque, je peux le quantifier Ce ben, euh, c'est pas difficile, je regarde le chiffre d'affaires que m'a apporté ce client versus le chiffre d'affaires que m'a apporté les autres clients. Oui, donc ce risque, en fait, je peux le quantifier. OK, donc c'est plus un risque. Je n'étais plus dans la peur, j'étais en train de passer dans l'angoisse, dans l'anxiété. Yes Donc, je laisse tomber la peur, parce qu'en fait, c'est pas une peur, et je reviens à ma colère, parce qu'elle, elle est toujours là. Et là, je dis, OK, ben donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je supprime cette euh, zone à risque pour moi déclencheuse, dé, potentiellement déclencheuse de colère chez moi qui est bosser avec ce client. Résultat, j'ai envoyé hier un mail à ce client que j'aime beaucoup par ailleurs en lui disant « Bon, ça a l'air trop compliqué chez vous, vous savez quoi On va arrêter de bosser ensemble. » Et depuis Ah, oh, le soulagement <rire> Mais ça va super bien Et j'ai retrouvé une énergie... Que j'étais en train de consommer à râler tout seul. Ça vous parle ça? Yes? Karine, je veux bien dans le, à un moment ou un autre dans le groupe le, le, par exemple dans le groupe Facebook, je ne sais plus si tu y es, la théorie des cinq pourquoi, je veux bien savoir. Alors, oui, oui, j'ai été payé, j'ai envoyé ça, j'ai envoyé ce mail après avoir été payé. C'est radical comme choix. Oui, mais c'est celui que j'ai trouvé. Pour prendre soin de moi or c'est ça le plus important est ce que le plus important c'est de prendre soin de mon business ou est ce que le plus important c'est de prendre soin de mon estomac parce que c'est ça ce qui va se passer si je ne gère pas la colère si c'est à dire que on va arrêter de dire gérer ici on va dire utiliser si je n'utilise pas ma colère alors je sais que deux possibilités répression égale ulcère cancer c'est ça la, la, la colère trop longtemps C'est hein, ça la conséquence physique et où Explosion récurrente de rage et de claquage de porte. Yes Donc, est-ce qu'il n'y a pas une façon d'apprendre à être moins dans telle ou telle émotion, par exemple la colère Non Non, non, non, non La colère, c'est un processus, je vous le redis, qui se déclenchera en fonction des événements de notre vie et c'est un processus sur lequel nous n'avons pas la main. Souvenez-vous de mes trois petits euh, cercles, plus ou moins réussis sur mon iPad. Bon. Donc, en fait, ce qu'on va apprendre à faire, c'est à l'identifier euh, la ressentir, la connecter, puis identifier son origine, puis au niveau comportemental, avec moi-même et avec l'autre, dans la relation, savoir ce qu'il y a à faire. Yes Catherine, comment identifier, dans quoi utiliser colère et tristesse Ben, En fait, c'est euh, l'événement qui, qui va te dire ça. C'est-à-dire l'événement, chez toi, il va y avoir déclenchement de la colère ou de la tristesse, tu la ressens physiquement et c'est là où il faut prendre le temps d'identifier physiquement est-ce que je suis en colère ou est-ce que je suis en tristesse. Et ensuite passer bah, à ok donc je, maintenant j'identifie d'où ça vient et du coup je j'agis en fonction. Et alors je te remercie Catherine pour cette cette question parce qu'évidemment en fonction de notre notre notre comment dire euh, éducation on a parfois des émotions qu'on appelle les émotions raquettes en analyse transactionnelle. Combien de petites filles que moi, je retrouve après en formation, en coaching, au niveau en femme, ont appris quand elles étaient petites que la colère, c'est pas pour les filles. Et donc, en fait, elles se mettent en colère légitimement parce que, par exemple, il y a quelqu'un qui les emmerde et elles disent qu'elles sont tristes, qu'elles n'en peuvent plus. C'est trop compliqué. Mais En fait, moi, ça m'est arrivé. Je me souviens très bien du jour où j'ai dit à la personne, écoute, par rapport à la situation que tu décris, je comprends pas ce que tu as perdu dit, mais j'ai pas perdu, c'est juste que c'est plus possible. Et ben oui, donc l'émotion c'est quoi ben, c'est la colère. Je dis mais c'est pas ça que tu montres. Et tous les gens qui étaient en train d'essayer de la consoler ont compris pourquoi chaque fois qu'ils la consolaient, en fait, ils se faisaient envoyer bouler parce que évidemment la personne, elle n'était pas triste, elle était en colère. Mais ce qu'elle montrait c'était la tristesse. Et pour les petits garçons, le nombre de petits garçons qui quand ils sont très tristes en fait, pardon, dans des rages pas possible. Je me souviens d'une fois où, sortant d'un cimetière, je me suis euh, à moitié cassé la main, en tapant dans un mur. Parce que, en fait, dans ma croyance de petit garçon, un petit garçon, ça n'a pas le droit d'être triste. Et donc, la tristesse, elle escaladait et l'émotion qui est sortie de manière visible était de la rage. Ça va, ça Donc, ça peut être intéressant aussi, en passant par la casse-thérapie ou par un training bien réussi, on va y causer, en causer, euh, d'identifier, d'avoir des, des, des indicateurs physiques pour identifier quelle est l'émotion légitime qui est en train de se passer. Euh, quelle forme d'énergie, quel mouvement mettre en œuvre lorsqu'on éprouve de la tristesse, déception et lors d'une présentation qui ne se passe pas dans de bonnes conditions Alors déjà, ça va être intéressant, Delphine, de faire le tri entre tristesse et déception. Tristesse, c'est une émotion. Déception, c'est un sentiment. Ça ne se gère pas du tout de la même manière. On va partir de l'idée que c'est une tristesse. Euh, et ça va être intéressant, une présentation qui ne se passe pas dans de bonnes conditions, qui ne se passe pas comme prévu, par exemple, ça va être intéressant de se dire est-ce qu'en fait je suis triste parce que j'espérais par exemple je sais pas moi une, une augmentation de budget spectaculaire pour mon équipe donc ça c'est raté j'ai perdu cet espoir ou bien est-ce que je suis en colère parce que une fois de plus mon connard de grand chef n'est pas arrivé à l'heure et que du coup les 15 minutes qui étaient prévues ça s'est réduit à 7 minutes et après on m'explique que j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire bon là je suis en colère je suis pas triste je suis pas déçu donc, je pense que c'est vraiment important d'identifier quelle est l'émotion juste, légitime, et ensuite, en fonction, mettre en place des actions de manière à ce que je récupère mon bien-être. Exemple, la fois d'après, donc je reprends toujours des exemples pro, hein, ça c'est une spéciale dédicace Raïssa, mais ça doit peut-être il est possible que ça cause à Delphine. Euh, mon connard de chef est arrivé à la bourre, bla bla J'ai deux, là tout de suite j'ai deux options, mais il y en a probablement une dizaine d'autres. Euh, première option. Euh, la prochaine fois, euh, euh, allez voir le grand chef en avant, en amont, et le convaincre que pour moi, c'est hyper important qu'il arrive à l'heure. Deuxième option, allez voir le, le demi-chef entre le grand chef et moi, et lui dire si jamais il arrive en retard, comme c'est probable, alors je te propose un plan B, et tu me fais pas chier. Troisième option potentielle, euh, comme je sais que le grand chef il arrive souvent en retard, alors je veux pas passer en premier. Donc, je vais aller voir l'organisation pour me débrouiller, pour passer en trois, etc. etc., etc. Ça va Ça vous cause ?» C'était donc de la colère et de la tristesse. « Tiens, c'est étrange !» Et Delphine, il me semble que c'est un prénom féminin. <rire> euh, le problème, c'est que parfois la colère est si soudaine qu'on n'a pas le temps de faire l'analyse que tu proposes et ça explose. Je te propose, Gilles, de te demander dans quel état tu étais avant que cette colère soi-disant très soudaine arrive et explose. Il est possible qu'en face, en fait, ce soit la goutte d'eau qui fasse déborder le vase. Et donc, c'est une accumulation de colère pas gérée, pas utilisée. Eh ben oui, donc en fait, c'est avant qu'il fallait intervenir. Ok Et le fait que la colère ait explosé, ce coup-ci, bon, bah, ça te dit, ok, bon, ben bah, voilà le boulot que j'ai à faire pour les prochaines fois. Yes Alors, jeunes gens, il est 13h14. Bon, vous voyez bien que, vu vos, vos remarques, je me dis que ça tombe bien qu'on ait fait ce webinaire petit un, petit 2, ça tombe bien que je vous propose la chose suivante, c'est-à-dire le fameux training dont je vous ai parlé. Comment ça va se passer ce training C'est un training pratico-pratique, vous voyez comment je travaille, et il y en a certains qui ont déjà travaillé avec moi. Comment ça va se passer Ça va se passer en trois étapes. Première étape, un kick-off, le 3 mai, 10h midi. Dans ce kick-off, on va, on, va enfin, on, va, on, va, on va faire connaissance, vous allez faire connaissance avec le programme que je vais vous proposer, on va faire connaissance de manière encore un peu plus approfondie que ce qu'on a fait aujourd'hui avec les émotions, avec la boucle de l'émotion, etc. On va mettre en place le cadre. Et dans le cadre, il y a aussi des règles. Dans la foulée, je vous donnerai un, un travail à faire. Je ne l'ai pas encore complètement peaufiné, mais ça va être sympa, vous allez voir. Et ce travail, vous devrez l'avoir fait, terminé, pour le kick-off lui-même. Qui, si je ne dis pas de bêtises, est le 20... 22... Je vous l'ai dit pourtant. Alors, attends, ne bougez pas, je reviens. Il a lieu le 24 et 25 mai, de 9h30 à 17h30. Donc, kick-off, boulot, euh, training intensif les 24 et 25 mai. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce training eh ben, Je vais vous redonner à chaque fois la boucle. Et bien évidemment, ce que vous commencez à me poser comme question, moi, pour chacune des émotions, j'ai un processus à vous proposer sur comment utiliser la colère, par exemple, pour faire respecter euh, sa demande par l'autre, comment utiliser sa tristesse, comment utiliser sa peur pour qu'elle ne bascule pas en angoisse et en anxiété. L'exemple que je vous ai donné à propos de moi, ben, j'applique ces processus-là. Et comment utiliser sa joie de manière à ce que ça devienne de carburant pour mes réussites futures. Très, très, très important. Donc, si ça vous intéresse, euh, je vous propose d'aller sur aureliandoday.com slash te comme training émotion, aureliandoday.com slash te avec un euh, gros euh, warning que je vous dis à tous. Il y a déjà plein de personnes qui m'ont demandé quand est-ce qu'aurait lieu ce training c'est pour ça que je sais qu'il est, euh, il est euh, attendu. Et comme c'est le premier que je vais faire de ce style-là, j'ai décidé de ne le réserver qu'à 8 personnes. Il n'y aura que 8 places dans ce training. Donc, si vous décidez de vous inscrire, sachez que vous serez un des 8 premiers, que les prochaines fois, ce sera plus cher et qu'il y aura plus de monde. <rire> Parce que moi, je bosse comme un âne pour faire des trucs aux petits oignons. Donc, le but chez moi, c'est la réussite. Vous voyez comment la joie donne la réussite. Donc, si ça vous chauffe, pensez qu'il n'y a que 8 places potentielles et que en plus, de toute façon, vous savez, c'est comme les garanties dans les voitures, ça s'arrête. les inscriptions s'arrêtent soit quand on atteint les 8 personnes inscrites, soit le... Euh, 29 avril, le 29 avril, c'est ça le chrono en haut de la page. Le 29 avril à minuit, de toute façon, je ferme les inscriptions, quel que soit le nombre de personnes inscrites. Donc, s'il y en a deux, et ben, vous allez bosser chaud patate, je vous préviens. <rire> bon. Euh, alors, je reprends vos questions pendant que vous regardez ce qu'il y a sur la page. La boucle, elle peut être dans la durée right plus ou moins long. Oui, c'est-il, exact. Euh, la, la, la, le traitement de l'utilisation de l'émotion, ça, ça peut prendre du temps. Par exemple, dans l'utilisation de la colère, ou quelle que soit l'utilisation des émotions dans la relation, ça peut être important, ça va même être très important de dire à la personne en face, tiens, dis donc, j'ai un truc que je, dont je voudrais te parler, qui est important pour moi. Est-ce que c'est un bon moment pour toi Je voudrais te parler d'une de mes émotions, d'une des choses que je ressens en ce moment. Est-ce que c'est un bon moment pour toi Et la personne en face de vous a tout à fait le droit de vous dire, non, là juste maintenant, c'est pas le moment, je vais pas être concentré, je vais pas être disponible. Ok, quand donc là déjà, tu vois, Cécile, qu'on va euh, probablement mettre des étapes et euh, euh, ouvrir l'agenda. Euh, le, le, euh, Christelle dit « pas facile d'identifier la colère de la peur ». Exact, ça peut en fonction de nos, euh, notre éducation. Il euh, y a aussi beaucoup de filles, petites filles, à qui on a dit que la colère, c'était pas OK. En revanche, quand elles montraient qu'elles avaient peur de quelque chose, et qu'elles avaient l'air tout effrayées, tout pas bien, là, elles avaient des câlins. Ben, la petite fille, elle n'est pas complètement débile. Comme tous les enfants, elle est obsédée par une chose, c'est avoir de la reconnaissance de l'attention de ses parents, ou de toutes les figures d'autorité qui l'entourent, par exemple sa maîtresse. Donc, elle a bien compris que quand elle se met en colère, légitimement parce que son camarade de classe lui a piqué son vélo, elle se fait engueuler par la maîtresse, qui elle-même d'ailleurs a reçu le même genre de message quand elle était petite. En revanche, quand elle, euh, elle arrive avec l'air terrifié, ah, j'ai eu peur parce que euh, j'ai cru que Mère Martin il allait me taper dessus. Là, elle constate que la maîtresse engueule Martin et lui rend son vélo. Bon, bah, c'est logique euh, comme euh, substitution. Ça va. Donc, ça peut être intéressant à un moment de se dire, de se réconcilier avec certaines des émotions et de se dire, mais oui, au fait, euh, la colère peut du coup apporter de la joie. Oui, José, comme toutes les émotions. La colère, la peur, la tristesse et même la joie. Leur but ultime, une fois qu'elles sont bien utilisées, c'est de nous ramener, fin de la boucle, au bien-être avec encore plus de bien-être, un bonus de bien-être. Bonus de bien-être et, c'est le deuxième effet qui se coule, un bonus de euh, d'estime de, de moi. Parce que comme je vais avoir fait respecter mes limites tout en prenant en compte les limites de l'autre, nous allons, lui et moi, obtenir, échanger des signes de reconnaissance, c'est-à-dire des des, euh, des unités de, euh, de, de je montre que, que tu as de l'importance à mes yeux, tu montres que j'ai de l'importance à tes yeux. Et ça, ces signes de reconnaissance, c'est le carburant fondamental pour l'estime de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous allons ressortir d'une boucle de l'émotion bien gérée avec l'impression de oui, je suis vraiment aux commandes de ma vie. C'est ça ce qui s'est passé hier quand j'ai pris cette décision qui effectivement, euh, moi aussi euh, Raïssa, euh, je suis comme toi, je suis indépendant. Je me suis dit, waouh, c'est radical quand même. Oui, mais une fois que je l'ai faite, ah quel bien ça fait. Et qu'est-ce que j'ai été heureux d'annoncer ça après Vous voyez la, la mécanique Donc, confiance en soi, premier étage, et estime de soi, deuxième étage. Confiance en soi, c'est la confiance dans ce que je fais, et l'estime de moi, c'est la valeur que je m'accorde. Et parfois, malheureusement, nous avons tendance à nous accorder une valeur fondamentale inférieure à ceux, à celle des autres personnes sur cette planète, ou bien nous avons tendance à nous accorder une valeur qui dépend de la réussite de ce que nous faisons. Alors que ça n'a rien à voir, évidemment. Notre valeur, elle est inconditionnelle. Qu'est-ce que je manque? Faut bien se connaître et pour cela s'écouter, on a tout en nous. Exact. Ou participer à des trainings remarquables. <rire> Parce que moi, tout ce que je vais vous apporter, ben, je l'ai vécu XXL pendant quatre ans, non, cinq ans de formation en analyse transactionnelle. Euh, des exemples concrets. Merci, Hélène. C'est cool que ce soit, hein. Besoin de bien se connaître pour bien identifier ses émotions. Je dirais que c'est dans l'autre sens, Bruno. En fait, c'est mieux j'identifie mes émotions, mieux je vais me connaître. En fait. C'est dans l'autre sens. <rire> euh... Mais tu vois, j'avais jamais remarqué ça en te voyant, en voyant, euh... en te voyant écrire ça. Qu'est-ce que j'ai raté d'autre euh... la... Merci Martine pour l'analogie avec les limites. Moiso, M-O-I-S-O, la personne qui a pour la première fois synthétisé ça. Alors, il y a eu un problème d'écran. De... Ok, ok. Pixar, vice-versa, film remarquable dans laquelle vous avez aussi d'ailleurs la surprise et le dégoût. Hein, ils avaient pris les six. Euh... Ah, C'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques, commentaires Une situation dans laquelle vous avez ressenti une émotion forte et que je pourrais vous montrer comment on pourrait, la... un peu comme l'exemple de Gilles ou l'exemple de, de Delphine tout à l'heure. Est-ce que ça vous, ça, ça vous dit Marie-Ève est en train, Raïsa est en train. Cool, cool, cool. J'ai rien raté. Hein. Quelle forme de nanana. Et le repli sur soi dont tu parlais, Delphine, vu de ma fenêtre, hein, euh, c'est euh, en fait la colère réprimée. C'est la colère écrasée. Parce qu'il faudrait pas montrer, il ne faudrait pas utiliser sa colère. Euh, alors, il y a plein de gens qui sont en train de taper. Révélation sur tristesse versus colère. Versus colère. Yes, magnifique. Tristesse, j'ai perdu quelque chose. Colère, il y a quelque chose qui me fait chier. C'est aussi simple que ça. Donc si je suis en colère alors que j'ai perdu quelque chose, il y a un truc qui marche pas. Je pense à un, manag un manager avec qui je bossais, qu'un jour je récupère. Enfin, je l'avais formé et je le recroise dans un couloir et il est foudrage. Il est ouais, ah bah t'es là bah tiens ça tombe bien je bosse avec des connards c'est insupportable. Blablabla. Je dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Ouais on m'avait promis une, une, une nomination, une nouvelle responsabilité et une fois de plus etc. Je dis mais euh, oui ça a l'air que t'es en colère bah bien sûr je suis en colère tu serais comment toi? Je bah moi, je serais triste. Et là, je le vois, je vois son visage qui change complètement. Il y a une énorme émotion qui, qui commence à montrer le bout de son nez. Et je le vois qui fait, « Ouais, enfin bon, de euh, toute façon, euh, ça va, euh, je suis un homme quand même. Hein. » Lui, la tristesse, est interdit. Bah, le problème, c'est comme la tristesse, c'est interdit, il ne va jamais aller demander de la consolation. Et il y a des chances que cette colère se transforme en rage, c'est déjà de la rage mais ce soit de la rage qui dure, dure, dure parfois des années quand je m'énerve au boulot dans la vie, j'ai souvent envie de pleurer dit Anne, et pourquoi question, quand je m'énerve déjà tu vois tu dis pas que quand je suis en colère et que, et tu dis j'ai souvent envie de pleurer une explication possible Anne, c'est en fait, tu es légitimement en colère, tu bloques cette colère et donc tu te dis énervé jusqu'au moment où, de toute façon, c'est une autre émotion, l'émotion raquette dont je parlais tout à l'heure qui apparaît, qui est la tristesse, et tu, tu commences à avoir envie de pleurer. Mais ce qui serait intéressant à ce moment-là, quand tu vois cette boucle-là se faire, reviens au début et dis-toi, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi l'événement déclencheur Et est-ce que c'est un événement, j'ai perdu quelque chose, ou c'est un événement, ça me fait chier Et une fois que tu te seras dit ça, dis-toi, ok, si c'est ça me fait chier, bon, bah alors c'est de la colère, et est-ce que je ne serais pas en train de me dire que la colère, c'est pas OK Ben non, il y a plein de gens dans un trading, dans un webinaire, un mec qui a l'air assez sérieux qui s'appelle Aurélien, qui ont dit légitimement la colère, c'est bon, c'est sain, à condition de l'utiliser sainement et justement. Donc, au fait, avant que je te dise que je, énerv que je suis énervé, voire que je commence à avoir l'air triste, je vais te dire tout de suite, dis-donc Martin, en fait, ce que tu viens de faire, c'est pas OK pour moi. Et moi, regarde-moi bien, je suis en colère. Et ce que je te demande, c'est de faire comme ça. Va-tu le faire Là, je vous fais en très très très rapide la boucle de gestion de la colère, d'utilisation de la colère. Il y a un processus, il est magnifique, personne l'utilise proprement. Et donc, du coup, les gens partent en rage, après s'excusent et on boucle. On est dans les stratagèmes et ça sert à rien. Tu me diras si ça te cause, Anne. Euh, euh, Quand par exemple, on me dit quelque chose et que je le prends comme une façon de dévaloriser ce que je suis alors déjà, dis-toi Nicolas, c'est une façon de dévaloriser ce que tu fais. Les gens ont dévalorisé ce que tu fais. Ils n'ont pas le pouvoir de dévaloriser ce que tu es. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Ok Deuxième chose, deuxième étape, une fois qu'ils t'auront dit que tu auras pris conscience qu'ils dévalorisent ou qu'ils critiquent ce que tu as fait, ben, tu peux. as deux attitudes possibles. Soit c'est juste ou c'est partiellement juste, je prends ce qu'il y a de partiellement juste, j'utilise. Soit c'est incorrect inexact, et je le dis. Et si, en plus, dans le ton qui m'avait été adressé, il y a un truc qui ne me convient pas, je peux dire tout à fait, voire même, moi, c'est ce que je conseille, parce que sinon, il y a de la colère qui va pas bien tourner, quoi. Je peux tout à fait dire, écoute, sur le fond, je te remercie la prochaine fois que tu verrais quelque chose sur lequel je pourrais améliorer mes compétences, pas je pourrais m'améliorer, je pourrais améliorer mes compétences, je te remercie de m'en faire part, et je te demande de le faire de telle manière. Okay. Ma collègue a obtenu un poste par intérim, mais avait moins d'expérience que moi. On m'a dit que la décision n'a pas été prise pour mes compétences, mais qu'on secteur allait bien, il fallait le maintenir ainsi. Ça m'a empêché de pouvoir me dépasser dans un autre poste. Le secteur était arrivé, car partenaire à très hérité de beaucoup de choses dans l'entreprise, et ça allait bien avec moi. Depuis, je suis démotivé. Oh, joli, euh, joli. Euh, Marie-Ève, je te remercie pour cet exemple. Euh, depuis, je suis démotivé, je vais partir de là. Depuis, tu t'es démotivé, marie -Ève. C'est toi qui fais ça. Donc, arrête de faire ça et va chercher de la motivation. Donc, réfléchis de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Et ensuite, euh, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, euh, euh, dans tout ce que tu dis, je ne vois pas euh, ton émotion. Tu es, es, es, es la personne qui a fait le plus long commentaire et tu ne dis pas quelle est ton émotion. C'est spectaculaire quand même. L'émotion là que tu ressens, Marie-Ève, c'est quoi Dis-moi ce que tu ressens. Quand la colère a été diabolisée, comment changer ça oh bon, Je ne sais pas quand est-ce que ça a été diabolisé. En tout cas, comment changer ça C'est pas difficile. Ça démarre maintenant. Et pour ancrer le truc, on fait un training et je vais vous montrer, c'est vachement bien. <rire> Effectivement, j'ai grandi dans une famille où on n'exprime pas sa colère, on ne crie pas, je vais réfléchir à cela. Yes, magnifique, Anne. Et ensuite, une fois que tu as bien réfléchi, change, fais. Et peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas apprécier. C'est pas important. La personne dont tu es responsable en premier, c'est toi, c'est ton bien-être. Colère et tristesse, affecte estime de soi. Pff, colère et tristesse, ouais. Demande toi laquelle est le pre en premier sur le devant de la scène, laquelle est la plus chaude. Ok Et en fonction, dis toi, ok, donc ce que je veux, c'est soit de la consolation, soit un, un changement. Et puis, quant à la motivation, dis toi bien un truc, Marie Ève, c'est que la motivation, elle vient pas de l'extérieur. La motivation, c'est à nous. D'être conscient de c'est quoi ce qui tu vois j'allais dire ce dont j'ai besoin non c'est quoi ce dont j'ai envie et du coup après bah, ouvrir les options peut-être que c'est plus de cette entreprise peut-être que c'est le moment pour toi de dire ok j'ai avalé la couleuvre la dernière fois mais en fait je l'ai pas tellement bien digéré donc en fait je suis en colère et donc voilà ce que je veux magnifique et là estime de soi et les autres par la même occasion, vont avoir plus d'estime de toi, bien sûr. Ça va peut-être pas être agréable pour eux, ça c'est sûr. <rire> mais c'est autre chose. Estime de soi, la presse sainte dont l'amour doit être le plus important, c'est nous-mêmes pour nous-mêmes. L'amour des autres pour nous, c'est bien, mais ça ne viendra que si nous-mêmes d'abord nous prenons soin de nous. Hein. Évidemment. Sinon, quel est l'exemple que nous donnons aux autres à propos de nous Ils vont faire la même chose que nous-mêmes. Si ne nous, nous apprécions pas, si nous ne prenons pas soin de nous, je vois pas pourquoi les autres le feraient. C'est logique cette affaire. Hein. Je donc, il est 13h30. J'espère que toutes les places au training sont déjà vendues. <rire> ah oui, j'ai même pas donné le prix. Euh, bah, pour ceux qui ne sont pas encore allés regarder, c'est 250 euros pour deux jours et demi, voire plus. Parce qu'en en fait, dans l'intervalle entre le kick-off et euh, le training lui-même, il y a ouverture d'un groupe Facebook fermé, sur lequel il y aura vous, 8 et moi, dans lequel on commencera à bosser, on commencera à échanger. Je commencerai à vous mettre euh, plein de matériel euh, en ligne euh, là-dessus. Ok, jeunes gens, merci beaucoup, merci à vous. Il est 13h30, je dois fermer. Merci Hélène. Prenez soin de vous et en particulier de vos estomacs. On commence par là, vous avez besoin de carburant pour la suite de l'après-midi ou de la journée pour les Québécois et les Québécoises. Encore une fois, merci pour ceux qui se sont enlevés tôt. Merci pour ceux qui ont calé ce webinaire dans des journées qui, je le sais, sont déjà bien pleines. J'espère profondément que ça vous sera utile. Euh, et moi en tout cas je vous remercie beaucoup pour la confiance de vous me témoigner parce que avoir jusqu'à 40 personnes en ce moment qui y viennent pour écouter des sujets comme le, ceux que je vous propose bah, c'est un magnifique signe de reconnaissance et je suis heureux de faire ce que je fais à bientôt, ciao